Salut salut, ici c'est Rex Potam, et eh bien nous voici repartis dans un nouvel épisode de Compotam. Euh, tout d'abord, euh, n'hésite pas, comme d'habitude, à t'abonner, à laisser un pouce si la vidéo te plaît, et puis euh, à la partager, ça me fera très plaisir. Et tous les commentaires sont bien entendu les bienvenus. Euh, je viens de faire un épisode, et suite à un petit souci technique, eh ben, je suis obligé de refaire un, c'est quand même dommage. Donc on va reprendre certains éléments et puis bah, du coup on va continuer à composer parce que je ne vais pas perdre ce que j'ai composé, ce serait dommage. Euh, mais reprenons donc depuis le début. Euh, C'est le deuxième euh, mouvement du concerto euh, numéro 1 pour euh, piano et orchestre. Euh, donc je vais commencer par te présenter bah, ce que j'avais fait euh, en guise de travail préliminaire avant de lancer la, la série Comptable, et puis ben, ce que j'ai fait dans l'épisode qui ne paraîtra pas n'est ce pas <rire> avant de, ben, de continuer donc on va faire quelque chose de nouveau ensemble et puis en espérant que ça se passe un petit peu mieux normalement là ça tourne comme il faut je l'espère euh, donc voici la première ébauche Voilà, donc cette toute première ébauche de 2 minutes 16, c'est euh, bah, le premier constat que je veux faire, c'est que c'est trop court. Euh, même quand j'aurai fini de composer, a priori vu la structure que j'ai choisie, c'est trop court. Alors justement, c'est quoi la structure C'est un menuet. Alors un menuet, c'est composé de euh, deux fois deux thèmes. Donc tu as un, un premier thème et un deuxième thème qui sont chacun répétés deux fois. Euh, suivi d'un, ce qu'on appelle un trio, c'est-à-dire euh, deux autres thèmes qui sont aussi chacun répétés deux fois, puis on revient au début, où on répète juste une fois chacun des deux premiers thèmes. Ouf euh, Donc du coup, comme c'est assez euh, court et assez répétitif quelque part, euh, il faut trouver le moyen d'avoir des thèmes suffisamment longs pour que le morceau tienne. Dans un temps raisonnable, c'est-à-dire pas deux minutes ou trois, mais plutôt 5 six minutes minimum. Euh, bah pour ça, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Il faut déjà avoir des thèmes plus longs, certainement. On peut aussi agrémenter d'une introduction, d'une conclusion, de parties de transition, euh, etc. Donc c'est un peu ce que je voulais faire déjà dans l'épisode qui ne paraîtra pas. Hein. J'en suis désolé parce que j'y ai passé un petit moment, mais bon, tant pis. Euh... Donc euh, ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer Donc je vais te présenter bah, du coup ce que j'ai fait euh, Et ce que je veux faire du coup Alors ce que j'ai décidé c'est que le tout début Ça, donc avec toutes ces longueurs, ces reprises, ces départs lents euh, Enfin ces reprises, non il n'y a pas de reprise Mais reprendre le le cheminement après un arrêt. Ça, je vais le conserver en tant qu'introduction. Et ce sera pour moitié le début de la première phrase du premier thème et pour moitié la fin de la deuxième phrase du premier thème. Ce sera un thème à double phrase. Et donc, voilà le premier thème tel que je l'ai écrit. Voilà, je mets un peu plus en avant. Donc ça c'est la première phrase qui était commencée en la mineur et qui se suit en mi. Pour reprendre là. lui afficher la fin bon donc ce premier thème maintenant qu'on l'a un peu plus étoffé euh, ben l'idée c'est de le doubler et comme toujours ou presque euh, qui dit doubler dit pas copier coller dit euh, apporter quelque chose c'est quand même une reprise si tu fais exactement la même chose ça n'a aucun intérêt ce qu'on a vu dans la toute première version de ce que j'ai fait c'est que le piano lui euh, le piano, lui, débute sur le deuxième thème. Hein. Si je te remontre un petit peu le piano, il arrive là. Il y a une petite envolée, une petite transition avant le début du deuxième thème. Pardon, s'il veut bien me l'afficher. Il n'est pas décidé là, aujourd'hui. Oui. Donc les cordes terminent. Ça lui entraîne d'une façon assez dynamique Bam. et on est parti donc ça je veux conserver donc sur le premier thème du menuet il n'y a pas de piano peut-être qu'il y sera dans la reprise après le trio mais pour l'instant non je le veux pas parce que je veux garder cette surprise là donc, il me reste le choix d'étoffer euh, les cordes, soit avec une harmonie différente, soit en gardant l'harmonie, mais avec plus de notes, en faisant des, des choses un peu, plus, un peu plus serrées, ou soit on introduit les bois, et c'est certainement ce que je vais faire. Donc ici, on a de 14 à 38, ça nous fait 25 mesures, 14 à 38 inclus. Ça fait 25 mesures où euh, les bois ne parlent pas et où, euh... ah tiens, tu vois, il y a un petit crescendo en plus. Ce que je vais faire, c'est que déjà je vais le modifier un petit peu parce que j'ai deux phrases, donc il faut s'en rendre compte. Donc la première phrase... Qui a sa propre demi-cadence interne. Et la demi-cadence de la phrase est ici. Tac, donc ça c'est la fin de la phrase. Et tu vois, là on reprend sur le même accord qu'au tout début, c'est voulu. Donc, ce que je vais faire, c'est mesure 25. On va mettre ce forté. On est parti de quoi On est parti d'un mezzo piano La deuxième phrase repart en crescendo, mais pour, pour arriver plus haut. Double forté typiquement. Euh, donc là, on finit en forté. Euh, ouais. Sauf qu'on va profiter du fait qu'on a une fin de phrase, une fin de phrase qui est idéale, c'est de pouvoir la poser un peu plus en douceur. Donc, voilà. celle étant un cas particulier puisque lui il a une autre tenue mais ça c'est des détails j'allais dire de l'interprétation qu'on verra dans un moment tout à fait ultérieur c'est pas le moment donc du coup ça doit faire un crescendo un peu plus rapide là faut poser la dernière voilà ok voilà euh, ce qui me manque ici c'est que ça descend beaucoup avant de remonter sur la fin euh, ok sur cette version là pourquoi pas? Mais dans la reprise, il faudra vraiment que ça aille plus haut. Euh, Qu'on ait vraiment quelque chose qui aille plus loin parce que là c'est trop en demi-mesure. Euh, ok. Je ne sais pas ce que c'est tous ces fins de phrases, les machins là pour l'instant. C'est pas le moment. Ce que je vais juste faire c'est ici, tu veux bien revenir par là s'il te plaît, euh, je vais mettre une fin de phrase, un petit décrochement entre les deux phrases. Et donc le piano lui reste silencieux pour le moment. Les timbales, on s'en fout, dans le sens où dans ce mouvement qui est lent et plutôt intimiste, elles seront peut-être pas là du tout. Je garde la, la ligne pour pas la refaire si j'ai besoin, mais je pense qu'elle sera pas là du tout. Alors, deuxième série. Et ben déjà deuxième série sur le piano, on sait ce qui l'attend. Pour l'instant, rien. Ben, c'est utiliser des moyens qui font que l'écran va beaucoup bouger pendant quelques instants là je suis, dans... je suis désolé mais j'utilise des moyens pour aller vite voilà donc l'idée c'est que là déjà j'ai recopié c'est évidemment pas suffisant Et je vais remettre aussi effectivement cette césure que j'avais déjà écrite tac Hein, comme ça, quand on voit la partition, c'est un peu plus agréable à regarder. Alors l'idée maintenant, c'est que justement on va introduire les bois. Euh, non, avant ça, j'ai fait un crescendo euh, qui va du mezzo piano au forte. Ce qui est intéressant est qu ici, c'est qu'ici, on va faire l'inverse. On va refaire un crescendo. Donc là du coup, il part du forte. On va aller jusqu'au facilement double forte. Non. Souviens-toi de ce que j'ai dit il y a deux minutes. C'est qu'ici, ça ne va pas assez haut, même ça descend beaucoup trop. Je considère que ces notes-là ne vont pas pour la reprise. Je les mets en rouge pour y penser. Mais c'est quand même un crescendo. On repart de forté et là, je veux qu'on arrive en double forte quelque part par ici. Là, ça doit être le point fort du, du truc. Avant de faire le décrescendo, qui va nous amener à la fin de la deuxième trame, de la deuxième phrase, et au thème du piano qui doit interpeller. Voilà. Donc si je joue juste cette deuxième partie. Qui est trop tristoun et voilà, là on est au max. Bon, ok, il y a n'importe quoi au tempo parce qu'il y a un ralenti qui est très moche ici. On n'en est pas là. Euh, par contre, ce qui me manque ici, effectivement, c'est qu'au tempo, là on l'a bien, là on l'a pas. Le tempo caché, la mesure cachée là, le temps caché qui me permet de faire la petite pause qui va bien. La timbale, je ne vais pas l'enlever, mais elle me gêne, j'en ai marre de la contourner. Tac. Voilà. Travaillons peu, mais travaillons bien. Alors du coup, ben, avant de rajouter les bois, euh, j'aimerais bien qu'on aille tout de suite vers cette idée qu'ici on va monter. C'était un accord de ré. Fa euh... Non, faut que ça monte, gamin. Il faut que ça monte. Euh, C'était un accord de la. fait, presque le point succulminant, il est plutôt là, mais bon. Tam, ta, da, da, da, da. pas ce que j'ai chanté, mais ça marche, <rires> déjà de base, hein. euh, euh, ce Cela ré fa la ré fa la, la, la, la majeure du coup, d'accord, ok, euh, parce que quand je ferme la partition il faut pas qu'il y ait un dièse moche qui vienne là donc je vais utiliser mon astuce habituelle on les mesure 54 qui est de dire qu'on va le mettre à une clé donc fa dièse quelque chose de caché comme ça on peut ne pas le mettre, il est là quand même sauf que j'ai bien dit caché On va laisser ça. Je me pose des questions. Est-ce que je le fais passer vraiment au-dessus de la des violons Non. Donc du coup, ok. Donc là, j'ai un ré, sol, si, ré. Ouais. On peut laisser ça. Là. Non. donc du coup je vais le laisser en descente euh, j'aimerais arriver sur le mi voilà et là on est quoi sur un la ouais ça peut être ça, hein. Ah J'ai un joli truc là. Sauf que tu vois le fa là, il frotte quand même plutôt pas mal. Avec le mi. Est-ce que je peux faire ça Tu vas hurler. ça marche tadam ensuite mes altos pareil ils sont trop bas il faut aussi les faire s'envoler un peu euh, je peux pas faire exactement comme je veux mais ce que je suis sûr c'est qu'il peut pas faire typiquement dans cette mesure là ce que font les violons ça fait copier-coller, c'est moche. Mais il faut qu'il garde une montée. Mais pas trop. Je vais repartir du là. Si, Do. ce que c'est là. Cela... Des jolis frottements tout ça. Donc ça me donne une tension qui n'est pas désagréable. Euh, voilà, donc ça, je vais faire ça pour cette reprise du thème. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'au bois, je vais pouvoir donner ce que faisaient les violons dans la première version du thème. Peut-être <rire> Ok, il y a des trucs qui vont pas, euh, c'est quand même pas joli à cet endroit-là, je sais pas pourquoi. Euh... C'est étrange, il y a des trucs qui ne collent pas, je vois pas encore ce qui se passe. Là, il y a un retard, d'accord. J'ai l'impression que c'est eux qui vont pas. mi me choque en fait c'est ce mi qui me choque intéressant Ouais. Qui accentue le decrescendo puisqu'on descend quasiment d'une octave d'un coup. Euh, voilà pour ça. Euh, alors on va introduire les bois, euh, le basson va faire Je récupère les nuances déjà, voilà. le bassin va faire très exactement ce que fait la contrebasse, enfin ce que font la contrebasse et le violoncelle, ça c'est facile. Ouais, sauf que je trouve que c'est trop aigu. façon, il descend loin. <rire> si bémol. Ok. Donc, je peux. Je vais essayer de pas trop jouer avec les extrêmes, parce que sur ce genre d'instrument, les extrêmes sont pas forcément très très jolis ou très maniables donc voilà sinon globalement il va suivre ce que fait le violoncelle hop là, pardon petit peu que tu as oublié aussi des choses. Exactement. Ça, c'est la reprise de la phrase. Elles sont pas liées. C'est fait exprès. Il faudra que je recopie les... les ligatures que je viens de choisir sur la première. Phrase. C'est intéressant. Ce sol. Pourquoi il est marqué Baker entre parenthèses enfin, je veux dire, il n'y a pas de sol dièse, nulle part. Là, oui, là, il est dièse, mais c'est derrière. <rire> D'ailleurs, ça peut être très intéressant de faire ça. Bon, ok, très bien. Pour les bassons, on est d'accord. Les hauts bois. Les hauts bois. Que font-ils donc nos amis les hauts bois Dire que sur la première moitié, ils font comme les Alti. Il manque une jolie ligature là. Et je pense ici aussi. Là, tu sais quoi Je vais aussi reporter ça parce que ça fait beaucoup de décisions qui sont prises. Ils n'ont pas été reportés. Je pense que ça, ça, celle-ci n'a pas été prise, mais il faut la prendre. Si je l'avais prise, mais voilà, sans l'écrire comme il faut sur la partition, très bien. Euh, du coup, euh, ok, et la deuxième moitié, on lui fait faire quoi J'ai envie de lui donner la... au moins les deux notes là de deuxième violon. Ta -da -da. Oh, c'est intéressant que tu veux mettre un si bémol ici. C'est osé, hein On est d'accord Parce qu'il y a un là au violon quand même. Hein OK. D'accord. <rire> Il sera de leur donner une petite fantaisie et on finit avec la partie d'Alto. <musique> Je vois bien redescendre sur un « la » ici. Euh, du coup, la fin ne va pas du tout. Je vais plutôt prendre. <rire> C'est Un peu, je fais mon marché. Avec... avec toutes ces petites notes qui se ressemblent, mais pas trop quand même. Euh, sauf que elle, je vais les faire redescendre gentiment sur la tonique euh, et là je vais la faire prendre la partie de j'allais dire de Sopran, de premier violon oh oh <rire> pardon euh, sauf qu'il faut leur expliquer que on n'est pas obligé de rester en bas Voilà, Alors, du coup ça donne quoi si maintenant c'est corrigé euh... Alors, du coup ce Fa dièse m'embête. Pourquoi il m'embête, je ne sais pas. Mais il m'embête qu'il soit à ce point appuyé. Tu vois, il y a déjà les violons 2 qui le font. Est-ce que j'ai besoin d'un autre instrument pour faire la même chose Par contre, il y a un sol dièse de l'harmonie. Ce que je peux faire, c'est ça. La euh, condition de corriger l'harmonie, s'il te plaît. Du coup, tu es obligé de remettre le ré quand même. J'ai écrit n'importe quoi. Hein. À un moment, faut que j'apprenne à lire la musique. pourquoi j'aurais un mi Bien sûr que je peux avoir un mi. La si. Peut-être je le laisserai, je suis même quasiment sûr qu'en fait je vais faire ça. Donc autant le faire, voilà. Euh, ensuite, deuxième moitié. Les hauts bois ont pris le rôle, enfin ont pris la partition des violons 2. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire à l'inverse ici, je vais choper ça jouer les altos. Ah oui mais c'est déjà une envie que j'avais. les Je me disais j'allais faire une descendante. C'est déjà une envie que j'ai eu avec les hauts bois donc c'est pas nécessaire. Donc j'ai un Mi. Qu'est-ce qu'il m'a fait Je voulais faire un copier-coller à la base. So. piano qui arrive, euh, on en est à 44 minutes, c'est bien, il reste les flûtes, les flûtes je vais les laisser tranquille déjà au début, pour la première phrase, enfin, tout ça je vais les laisser silencieuses. Essayer de ne pas écrire n'importe quoi, voilà. Bon, et puis on va leur donner effectivement euh, des choses euh, qui correspondent à ce que faisait. que faisaient les violons mais, mais j'allais dire si j'ai plus de voix ça marche moins bien la phrase originale des violons et donc avec en plus le piccolo qui lui arrive euh, tranquillement Pareil, enfin, c'est pas ça que je voulais dire le piccolo qui lui est à l'octave donc ça me rapporte une octave supplémentaire. Ok, euh, du coup on en est à combien de temps 3 minutes 26, et on est déjà plus long et on n'a pas les, euh, les thèmes du trio. Donc là ça commence à être un peu plus raisonnable en termes de durée. Euh, je dirais même plus, c'est bien parce qu'on n'a que le premier thème en fait, du menuet. Il a été répété deux fois, plus l'introduction. Donc là c'est déjà euh, 3,26, je pense que c'est faux. Hein. 3,26 c'est parce que euh, voilà, tu vois, il y a tout ça qui traîne derrière. On a combien là On a 1,58. Presque deux minutes. Juste pour le premier thème. Euh, répéter deux fois. Euh, donc c'est bien. Je pense que là, on est dans les clous de la durée que je veux. Euh, là, on sait qu'il piano qui arrive. Je pense que ça, ça va sauter. Ok. Euh, je vais juste, en guise de fin, faire cette introduction au piano euh, pour que tu vois un petit peu comment je conçois... Le truc, alors c'est sur la dernière note, donc 42, ça doit arriver sur le dernier accord du premier thème, tu vois. Là, c'est un poil loin, voilà. Et le piano lui s'insère, il y a une main à chaque fois, c'est la deuxième. Donc je vais te mettre juste ça pour que tu te rends compte un peu du truc. Voilà, et puis lui, ben, de toute façon... Euh Si je rejoue juste la fin pour te faire euh, comprendre mon idée, ah bah tiens, je vais reprendre la deuxième moitié de phrase avec tout le monde. Là, on part sur le deuxième thème pourquoi il y a des trucs bizarres là ouais, toi, bizarre. ok et eh ben écoute on va s'arrêter là pour aujourd'hui je pense que c'est déjà une belle vidéo on en est à 50 minutes c'est bien euh, si tu as des idées si tu veux ajouter quelque chose une précision ou ou même dire ce que tu en penses, et eh ben n'hésite surtout pas hein, dans les commentaires. Euh, je t'écouterai, je te répondrai. Et puis surtout, à bientôt Ciao, ciao